Comment allez-vous Vous êtes toujours avec nous Je vous ai dit que vous restez là, vous ne bougez pas. Nous aurons cette belle rencontre avec Monsieur José Toribio, qui est notre invité, que nous recevons avec plaisir, vous et moi. Et euh, nous devons... Euh, patienter à chaque petite pause vous allez faire la pause pipi, vous prenez de l'eau, vous réfléchissez et vous revenez parce que ce n'est pas terminé là maintenant la question à laquelle il s'apprêtait à vous répondre c'était que faut-il faire ici euh, chez nous en Guadeloupe pour que nous puissions au moins nous sentir libres, nous sentir euh, je ne sais pas comment on peut dire, soulagés euh, de, de ce poids, de cette euh, chape de plomb qui nous pèse sous la tête depuis quelques temps, depuis cette nouvelle euh, euh, comment dire, de, de ce nouveau gouvernement en fait, il hein. faut dire les choses oui, il faisait des choses. C'est depuis ce nouveau gouvernement qu'on se sent aussi oppressé. C'était déjà un petit peu pas trop trop top. Mais maintenant, c'est devenu... De, c'est depuis pire en pire, là. Nous avons, nous avons toujours été oppressés. Mm. C'est pas d'aujourd'hui. Euh, nous avons été oppressés qu'il s'agisse de gouvernement de droite ou qu'il s'agisse de gouvernement de gauche. Alors, c'est sûr que lorsque c'était un gouvernement de gauche on a pu avoir un certain nombre de dispositifs mm -hmm. euh, intéressants. Mais dans le fond, euh, nous ne sommes qu'une population dominée. On n'est qu'un pays dominé. Mm -hmm. Et quand la France se permet de passer les traités européens, euh, notamment euh, ce, ce référendum de 2005, alors que la population a voté contre le référendum, qu'on se permet par la suite de faire le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés, votaient en faveur de ça, donc en méconnaissance des résultats du référendum. Mm -hmm. Bon, c'est une domination abjecte. Et, et, et la France a passé ce traité euh, de fonctionnement de l'Union européenne qui était un traité qui allait contre les intérêts de la Guadeloupe. Mm -hmm. Donc nous sommes effectivement euh, dominés et ce n'est pas d'aujourd'hui. Mm -hmm. Quand l'Europe se permet de passer un traité avec l'Amérique du Nord pour pouvoir faire entrer la production agricole euh, américaine mm -hmm. dans le marché européen sans barrière douanière euh, ça pose euh, un mm -hmm. problème fondamental à l'agriculture guadeloupéenne. Mm -hmm. n'oublions pas que euh, la Floride, la Louisiane le Texas et j'oublie le nom de l'autre état mm -hmm. sont à peu près de la même latitude que la Guadeloupe mm -hmm. donc produisent euh, les, la même chose ce sont les mêmes productions agricoles euh, que la Guadeloupe donc eux, quand, ils, quand nous on plante euh, 3 hectares, 30 hectares eux ce sont des kilomètres carrés donc le produit agricole il a, il a un coût social de, il a un coût de production qui est largement inférieur et il a un coût social inexistant parce que ce sont les gens qui s'assurent euh, aux états unis tandis que nous il y a tout le système euh, social derrière euh, notamment pour les ouvriers agricoles donc nos productions se trouvent donc menacées par cette idée-là. On a trouvé des députés guadeloupéens pour voter ça. C'est ça le pire. On a trouvé un député guadeloupéen du nord de la Basse-Terre qui a voté ça et qui, de fait, a trahi les agriculteurs guadeloupéens. Et ça, je m'en souviens toujours parce que c'est une marque profonde d'irrespect par rapport au mandat qui lui a été donné. Bon, Alors, que faut-il faire je, je n'ai pas la solution idéale. Il mm -hmm. euh, y a un cadre qu'il faut avoir. Moi, ce que je dirais simplement, euh, pour que le pays aille mieux, il faudrait qu'il y ait euh, d'abord des hommes publics, des hommes politiques, courageux mm -hmm. et responsables. Pas ceux qui euh, courbent les chines. Mm -hmm. Pas ceux qui ont le genou à terre. C'est vrai qu'ils sont... Particulièrement habitués à la génuflexion. Mmh. Hein, et, euh, alors qu'ils ne respectent même pas leurs conditions d'homme face à, à quelqu'un, fut il ministre ouais. Un ministre est un ministre, un point, c'est tout. Mmh. Euh, un homme reste un homme quel qu'il mmh. soit, quelle que soit la parure qu'il porte de profession ou de fonction. Mmh. Donc il faut des, des élus sérieux, responsables et courageux. Ce n'est pas le cas. Ouais. Euh, aujourd'hui de ce point de vue là mais en même temps où il faut des, des, des élus sérieux courageux responsables mm -hmm. euh, ce serait insuffisant il nous faut des électeurs des citoyens, des administrés des contribuables sérieux mm -hmm. également ouais, ben oui. euh, il nous faut des électeurs sérieux euh, beaucoup cessent de voter parce que c'est c'est un parent, mm -mm. parce que c'est un ami, parce qu'il connaît euh, Tala, mm -mm. parce que Tala que Bayon Favet pour embaucher. Donc, ne, ne dites pas ça, vous serez peut-être candidat bientôt, ils vont vous entendre. Là, non, est... mais moi je ne fais pas de promesses. Moi. Mm, je ne fais pas de promesses. Okay. Je trouve ça inadmissible mm -hmm. pour des promesses sur l'emploi. Mm -hmm. On va, on, on vient passer la main dans le dos de quelqu'un qui a embauché, petite fille. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ça mm -hmm. Qu'est-ce que c'est que ça Alors l'autre, il va voter parce qu'il y croit. Mm -hmm. Six ans après, la fille n'est toujours pas embauchée. Six ans après. Eh oui, oui. Alors, on lui repasse la main dans le en disant « Oui, j'ai pas pu, mais là, cette fois-ci, je peux. » Et il à voter oui, encore. Oui, oui. Non, non. Il faut que les électeurs votent oui. avec leur conscience, avec leurs idées, oui. et non pas sur euh, un avantage oui. individuel. Ce qui est au centre du débat, oui. c'est le service public. Ce qui est au centre du débat, c'est la cause publique. Ce oui. qui est au centre débat, c'est la chose publique, la res publica, mmh, mmh, la chose publique. Mmh, mmh, mmh. C'est ça qui nous intéresse. Mmh. Et donc, il faut que le citoyen soit responsable. Mmh. Il faut que le contribuable soit responsable. Mmh. Quand on sait que euh, grosso modo en Guadeloupe, 32% simplement des contribuables paient l'impôt. Mmh. Mais si nous avions mmh. des élus responsables... Mmh. On pourrait dire, bon, on fait un effort mm -hmm. pour que les 62% deviennent 64%. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, à ce moment-là, avec les 32% d'impôts supplémentaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire mm -hmm. eh bien Un tiers serait consacré à rembourser la dette ouais. de la commune. Un tiers serait euh, réservé à améliorer l'administration et les services rendus à la population. Mm -hmm. OK et un tiers serait servi à l'investissement. Créer des salles de classe, mmh. créer des plateaux sportifs, créer autre chose, des maisons de solidarité, créer des, des, des, des instruments, des bâtiments culturels. Mmh. Parce qu'il va falloir qu'on parle de la culture, j'espère, ben oui, dans, dans oui. ce débat, pour ah, moi c est, c est. est une donnée essentielle ah, c est, c est de l'action euh, publique. Mmh. Donc il faut qu'il faut qu y ait des hommes, des politiciens je ne dis pas politique parce qu'il n'y a pas de politique en Guadeloupe. Il y a des politiciens. Mais pour être politique, il faut quand même avoir un certain bagage. Il faut quand même avoir une, même une certaine. Pour culture. être politique, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision de son pays. Il faut croire avec passion à son pays. Il faut croire à la défense du peuple. Il faut croire en son pays. Il faut avoir cette idée vers où devons-nous aller. Ouais. Or, on nous fait des plans à deux ans, des plans à trois ans, des plans à cinq ans il faut arrêter de faire des plans à 5 ans. Mm -hmm. 5 ans, c'est demain matin. Il faut faire des plans à 30 ans, mm -hmm. 50 ans. Projeter le pays. Mm -hmm. Et en le projetant, on fera des plans intermédiaires de 5 ans pour exécuter mm -hmm. effectivement, techniquement, le plan global qu'on a. Alors ce plan global, je dis bien qu'il doit être global. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un plan catégoriel. Oui. Euh, je prends l'exemple volontiers des, des jeunes chaque fois qu'il y a crise, bon, chaque année, ouais. il y a un plan pour les jeunes. Qu'il n'en est pas un, ouais. ce pas un plan. Comment peut-on estimer que c'est un plan contre la précarité des jeunes, c'est un plan contre le chômage des jeunes, c'est un, un plan pour la formation des jeunes, c'est un plan pour l'emploi des jeunes, mmh. quand en bout de course, on ne propose aux jeunes que mmh. des emplois temporaires à trois mois, à six mois ou un an. Mmh. Ce n'est pas une solution. Donc quand on traite de manière catégorielle les jeunes, on ne va pas réussir. Par contre, prenons plus largement la question de l'emploi. Comment peut-on faire pour développer l'emploi Jusqu'à preuve du contraire, l'emploi, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Ce n'est pas, contrairement à l'idée qu'on a reçue, ce, pas, ce ne sont pas les collectivités locales qui doivent recruter. Et On recrute, on recrute, on recrute, c'est le contribuable qui paye tout ça on recrute des petits amis, on recrute sa famille. Mm -hmm. Le Lamantin est un exemple flagrant. Hein, bon. euh, on fait du clientélisme politique. Mm -hmm. ben, tout ça, c'est le contribuable qui le paye. Mm -hmm. Puis à force de faire gonfler la masse salariale, mm -hmm. on n'a plus de quoi faire des investissements. Alors les routes vont tomber... En des ouais. études, l'éclairage public va être défectueux, mmh. les classes ne seront pas équipées mmh. comme il se doit. Bref, quant aux établissements culturels, n'en parlons même pas. Quand vous voyez la valeur des sculptures au lamantin, qu'on ne les nettoie, même pas, mmh. euh, c'est quand, euh, quand même grave. Donc, Mais vous, vous êtes encore, vous, euh, euh, je dis que vous êtes élu pour moi, vous, êtes, vous restez euh, un élu de cette commune. S'il y a quelque chose qui ne correspond pas à, à, à la vision que vous avez pourquoi ne faites-vous pas le pas en avant et allez euh, pousser une gueulante une fois pour toutes Ben, bah, bah, venez, je vous invite à assister euh, au conseil municipal. Les le gueulantes, on en pousse régulièrement. Il mm -hmm. y a des moments, bon, et nous mm -hmm. euh, ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes une minorité responsable. Il ouais. euh, y a des choses qu'on vote, il y a des choses qu'on ne vote pas, parce que ça ne va pas, ce n'est pas sérieux. Si c'est bon. pour les enfants, ok. Si c'est pour la jeunesse, ok. Mais si c'est pour l'école, quand... pas de problème. Voilà, mais si ça... C est, c est... Si, si c'est pour faire une route, pas de problème. Okay? Mm -hmm. Mais pour autre chose, on fait extrêmement attention. Mm -hmm. euh, si c'est pour vendre euh, 106 mètres carrés à 140 000 euh, mm -hmm. euros passés, mm -hmm. c'est-à-dire à 1381 mm -hmm. euros le mètre carré, ouais. eh ben là on est contre. C'était un exemple d'un mm -hmm. conseil municipal. Mm -hmm. On vendait à 1380 euros le mètre carré d'un petit terrain de 106 mètres carrés au bout. Bon, on n'est pas, pas à Monaco, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, quand sûr, même. Et ça participe vrai. donc à la liquidation du foncier mm -hmm. de cette manière-là. D'ailleurs, mm -hmm. le, foncier, le foncier est liquidé mm -hmm. euh, actuellement, alors qu'il y avait une réserve foncière, il est liquidé, pour, pas pour les projets de développement, mm -hmm. mais pour donner des avantages à, aux amis, oh là là hein, là. Pour, pour faire en sorte qu'il y ait ouais. un népotisme ambiant euh, mm -hmm. qui existe, effectivement, dans cette commune. Mmh. Mais en enfin, fait, je, je, je laisse tomber... Euh, oui, non, mais c'était une, une petite parenthèse. C'est vraiment une parenthèse, ouais. parce que j'espère avoir l'occasion d'être invité pour qu'on puisse ah parler ben, de, de, de, du lamentin en, en d'autres temps. Mmh. Et donc, si on, on a tout ça, mmh. on, on, peut, on peut faire face ouais. avec les citoyens responsables et les hommes, les politiciens mmh. responsables, on peut faire face à un certain nombre de difficultés. Je parlais de... Je parlais du recrutement il y a quelques instants. La force de recruter, on ne pourra même pas budgétairement répondre aux demandes des, des, des agents qui sont déjà là, sur les demandes de promotion, les demandes mm -hmm. de clarification de leur carrière. On ne pourra pas le faire, puisque la masse salariale sera trop importante. Trop Mais il n'y a personne est qui Il a personne qui, en dehors de, des élus, des conseillers, municipaux, des... personne ne, ne peut mettre la main dans cela pour faire pour des stops il reste le syndicat il faudrait que les syndicats s'en mêlent l'état, la loi, tout ça il est prévu l'état a ce site particulier que quand ça l'arrange, il dit c'est la décentralisation, occupez-vous de ça ouais. et quand ça l'arrange pas, il s'en occupe bon, euh, exemple euh, ce matin il y avait des discussions oui. euh, avec l'État, les élus mm -hmm. et les organisations syndicales et autres associations mm -hmm. l'État s'est permis le luxe de ne pas venir oui, C'est bon. forme de mépris encore mm -hmm. une fois vis-à-vis -vis des gens qui luttent ouais. euh, l'État s'est permis de ne pas venir en disant que c'est les élus qui sont responsables mm -hmm. euh, dans cette affaire-là tout le monde est responsable l'État porte sa responsabilité qui est mm -hmm. euh, éminente dans, dans, dans le conflit euh, euh, d'aujourd'hui alors, ce plan de développement, donc, il doit être global, il ne doit pas être catégoriel. Hein. Euh, il doit essentiellement aller dans le sens de la création d'entreprises et du développement des entreprises existantes. C'est ça qui est important. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Personne d'autre. Donc, il faut aider à la création d'entreprises. Il faut identifier les secteurs euh, porteurs, d'activités économiques, mm -hmm. non pas porteurs d'emploi, mais porteur d'activités économiques. Et le fait qu'on ait des activités économiques, mm -hmm. forcément, ça débouche sur la création si. d'emplois. Ouais. Et si possible, des activités économiques mm -hmm. qui permettent une haute valeur ajoutée, mm -hmm. de telle manière qu'effectivement, euh, les euh, budgets consacrés à ça puissent être réinvestis mm -hmm. euh, en Guadeloupe. Et non pas que le surplus mm -hmm. parte encore une fois gonfler les poches des capitalistes et de ceux qui n'arrêtent pas de s'enrichir, tandis que notre population s'appauvrit euh, en Guadeloupe. Et donc, tout ce plan-là, il doit être global, mais pour le faire... Il faut bien qu'on interroge les chefs d'entreprise, il faut bien qu'on fasse une étude informatique de leurs besoins, de la situation dans laquelle ils voient leur entreprise dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mm -hmm. sur quel secteur ils vont développer, en dehors du secteur traditionnel dont ils ont la charge, sur quel secteur vont-ils se tourner, où vont-ils investir, quels sont les emplois, donc à partir de ce moment-là qui vont être créés, qu'ils envisagent de créer, mais une fois qu'on a ce, ces emplois-là, ça se fait très rapidement avec un tableur, on sait que tel secteur va créer mmh. ton entreprise. Une fois qu'on a ces emplois-là, ben il appartient à la région de mettre en amont mmh. cette fois-ci le plan de formation au bénéfice des jeunes pour que ces jeunes-là trouvent l'emploi directement. Euh, et non pas faire ce qu'on fait depuis quelques années, on fait euh, des formations quand le poste est créé. Mais le chef d'entreprise, lui, il a besoin de quoi Il a besoin d'un agent tout de suite, qui soit opérationnel, tout de suite. si les agents, hein, et tout ce, ont besoin, ce dont ils ont besoin, ils viennent d'ailleurs, nous n'aurons jamais cette euh, satisfaction de formation. Mais c'est parce que le plan de formation, c'est mmh. ce que je, vous, voilà. je suis en train de vous expliquer. Mmh. Si le plan de formation était un plan de formation fait en amont mmh. de la création de l'emploi, nos jeunes auraient déjà été formés, et donc pourraient accéder à cet emploi-là. Mais si les formations sont faites mm -hmm. a posteriori, longtemps après, mais le chef d'entreprise a besoin de quelqu'un tout de suite qui soit opérationnel, donc il va recruter à l'extérieur, le... et là, effectivement, on aura l'impression que nos jeunes ne n'ont pas, euh, pas euh, les débouchés nécessaires. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise qui ne faut pas aider. Et qui recherchent effectivement des. Il ne faut pas aider, certaines gens. Non, non il ne faut pas aider, recherchent, euh, comme on le des gens de l'extérieur. Oui. Donc ils militent contre la Guadeloupe, il mmh. ne faut pas les aider, Cela, faut il faut supprimer bah... toutes les aides publiques. Mais il va falloir qu'on les reconnaisse. Alors nous allons dans notre troisième partie, troisième rencontre avec notre invité, monsieur José. C'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est intimidant comme moi j'ai peur à ce moment-là. -là, J'espère que vous êtes devant votre télévision. Et si vous ne l'êtes pas, ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay sur notre site www.etv.gp. Sinon, vous êtes sur la box SFR, la chaîne 310, sur votre téléviseur. Nous revenons dans un petit moment. Ne perdez pas le fil parce que tout à l'heure, il va nous, nous euh, euh, répondre sur cette question de l'égalité, de l'émotion, de la souveraineté, etc. Nous avons encore plein de discussions à avoir avec ce monsieur qui est juste à mes côtés. Vous ne bougez surtout pas.